Je suis chargée de projet pour une association qui s'appelle Become Tech et qui œuvre pour plus de mixité dans les métiers techniques, du numérique et de l'informatique. Donc, Qu'est-ce qu'on fait concrètement On fait découvrir en fait, ces secteurs aux adolescentes à travers des sensibilisations en milieu scolaire et dans les structures jeunesse et à travers un programme innovant d'initiation au numérique pour les filles qui s'appelle Jump in Tech. Le numérique souffre de, du stéréotype du geek et aujourd'hui en France on a seulement 30% de femmes dans les entreprises du numérique mais parmi ces 30% en fait seulement 16% exercent un métier technique du numérique et on le sait en fait on a besoin de tout le monde pour construire les outils et les solutions numériques qui vont façonner le monde de demain. C'est pour ça du qu'on euh, qu agit pour que les filles s'emparent de ces opportunités et façonnent du coup, le monde de demain. Et les premiers leviers, c'est déjà de faire connaître ces métiers du numérique parce que, alors même que ce sont les métiers du futur, ils restent très méconnus euh, des jeunes. Euh, c'est aussi déconstruire tous les stéréotypes qu'on associe euh, aux métiers du numérique mais pas que euh, et qu'on associe aux compétences de manière générale. Et je pense que dès le plus jeune, âge. Il faut initier les jeunes du coup à savoir maîtriser et comprendre ces outils là puisqu'aujourd'hui ils sont utilisés partout tout le temps dans tous les métiers et aussi dans la vie de manière générale.